Je veux me connecter à Pearl Tris sur une tablette, un iPad en l'occurrence. Donc je commence par ouvrir l'application. Je vais sur connexion. Attention, je ne clique pas sur pseudo ou mot de passe. Je vais sur le gris, le pavé gris avec un UNT. Là, je vais aller chercher, un, si ça tombe direct, là c'est élève ou parent. Et euh, mais voilà, je mets donc mon identifiant. Donc, si c'est toujours C silencieux ». 4 premières lettres du prénom, point, nom de famille. Le mot de passe, c'est C, pardon, C, A, première lettre du prénom, première lettre du nom de famille. Et comme je, elle est née le 19 mars 2007, donc première lettre du prénom, première lettre du nom de famille, 19 mars 2007. Valider, je me retrouve sur euh, le bureau portrice, alors on me donne mon pseudo, mon nom, sur lequel je ne peux pas toucher, la classe, le mot de passe, c'est donc euh, première lettre du prénom, première lettre du nom de famille et ma date de naissance. Enregistrer. ouvrir et euh, voilà donc j'ai des astuces que je peux lire consciencieusement et je vais pouvoir par exemple ajouter ici un travail je vais le mettre sur mon bureau donc je clique sur plus je vais chercher avec appareil par exemple donc plantrice souhaite accéder à vos photos je dis oui et je vais chercher par exemple euh, une photo que je veux transmettre. Voilà, c'était cette photo-là que je voulais transmettre à un professeur. Je la mets sur mon bureau. J'ai donc ici s'affiche une perle. Et ce travail, si je clique dessus, en bas, j'ai partagé. Donc je clique sur partager, puis annuaire. Et donc professeur, et je vais transmettre par exemple à mon professeur. Voilà, c'est fait. Autre chose aussi, là quand je viens sur les trois petits bonhommes, je peux me connecter. Et par exemple, euh, je veux me connecter à ma prof de maths. Très bien, j'ajoute. Et là, j'ai une connexion. Sauf que ça va me donner plein de messages, ces connexions. Et avec, quand je clique sur l'enveloppe, ici, je peux envoyer un message à tout, toutes les personnes du collège. Bref, je n'ai pas besoin d'être connectée. Donc je l'ai juste montré parce que certains n'ont pas fait attention et se connectent. Et euh, si je veux me déconnecter, je remonte donc là, si j'ai plein de connexions que je veux les enlever, je clique donc sur cette connexion, la personne euh, à laquelle je me suis connectée est ici, sur ce petit bonhomme là, il y a un petit bonhomme avec une flèche, je dis Mireille Gain dans votre liste de connexions, retirez de mes connexions, oui, parce qu'en fait ça va me faire des messages inutiles. Pour retrouver mon bureau, parce que là je suis sur le bureau de Mireille Gain en fait, pour retrouver le bureau... Je vais sur la petite maison et voilà, je me retrouve sur mon bureau. Quand je vais sur les trois petits bonhommes, je vois que maintenant, j'ai zéro connexion. Si je veux envoyer un message privé à quelqu'un, je vais sur les trois petits bonhommes, sur l'enveloppe qui est à côté de mon réseau et voilà, envoyer un message. Et comme tout à l'heure, je cherche toutes les personnes, il y a, il y a toutes les personnes auxquelles... Je peux avoir besoin de transmettre un message du collège. Là, quand je clique sur la petite maison, je me retrouve sur mon bureau.